Salut, salut! Bienvenue dans ce Let's Score 5! Dans cet épisode, on va composer une musique avec une ambiance bien précise, une ambiance merveilleuse, mystique, teintée de magie. L'idée, ce serait d'illustrer musicalement une scène que j'ai à peu près en tête, ça serait euh, une scène un peu de, de film, d'aventure où on aurait euh, un groupe de héros qui s'aventurerait dans un, dans un endroit un peu mystérieux, genre un temple et tout. Alors au début de la musique, euh, il se passerait pas grand chose, ça resterait calme, mais mystérieux, puisque bon, euh, l'endroit le, où, où les héros arrivent... Bah, est vide, il, voilà, il calme. Et puis après, mon idée, ça serait qu'il se passe un truc, genre qu'il y ait une apparition, un truc grandiose, ou alors une porte qui s'ouvre et qui, voilà, qui dévoile des mystères, j'en sais rien, enfin bref, on s'en fout. Et donc du coup, l'idée, ça serait que la musique accompagne ça, et donc qu'elle soit plus présente, plus imposante. Alors, on y est, j'ai commencé à... À composer l'orchestre, on veut une ambiance mystérieuse, donc avec des, des instruments assez légers. On va garder la base du, de la section de cordes, c'est pour ça que j'ai fait premier, second violon, alti, violoncelle et contrebasse. Bon, c'est la base hein, évidemment, donc on va s'en servir. Le plus gros cliché, c'est un peu le but de l'émission, donc le plus gros cliché dans ce genre de musique, c'est du, du Glock, Glockenspiel, c'est un, un instrument à percussion, j'en ai déjà parlé assez souvent, euh, ça ressemble à un. Ça ressemble à un xylophone sauf que c'est en métal et c'est des petites notes assez aiguës qu'on peut faire avec. Une harpe, euh, ça aussi c'est la base, c'est le cliché de base. Et puis euh, la flûte, c'est un instrument léger. Alors dites-vous que on pourrait utiliser un orchestre complet. Là, il est loin d'être complet, mais genre tellement loin. Euh, c'est juste que euh, là, dans enfin, dans, dans score, j'ai envie de faire un truc assez euh, assez épuré niveau composition. Quelque chose qui pourrait servir de base à une orchestration plus fournie. Et l'autre euh, élément principal, c'est ici, c'est les chœurs. Alors soprano-alto, ça correspond à deux voix de, de chœurs féminins en général. Euh, les sopranos sont les plus aigus et les altos sont une tess de tessiture un peu inférieure. Bon, alors on veut une ambiance calme au début. C'est pour ça que dans un premier temps, je vais peut-être pas utiliser de contrebasse. Une note... Enfin, des notes très graves, ça va être euh, perçu comme quelque chose de trop oppressant pour l'idée que j'ai euh, ici. Là, j'aimerais une musique qui soit pas effrayante du tout, euh, c'est calme mais c'est pas angoissant hein, comme, comme ambiance. Voilà, juste une petite tierce mineure comme ça, aiguë, ça va, ça va bien le faire. Alors, je vais les faire jouer en très mollo, les, les, les musiciens vont agiter le. Là, on voit pas ici agiter l'archet comme ça, sur la note, ça fait un mouvement de tremblement comme ça. C'est assez efficace pour exprimer une, une ambiance incertaine, en fait. Bon, euh, ouais, le tempo est trop trop lent, c'est énervant. Donc on va le bouger un peu à 100, on va voir ce que ça donne. Bon voilà donc on va poser l'ambiance donc on va euh, remettre la même chose ici du coup vu que l'alti enfin les altis sont apparus entre temps et eh ben on va les faire jouer l'accord de ré mineur complet du coup en troisième mesure tout en trémolo. on est des ouf j'aime pas la position de l'accord donc on va changer ça Est marrant, c'est que euh, là, les sons sont dégueulasses, ça ressemble à rien, mais je vous jure qu'à la fin, euh, ça va, ça va être cool. Mais euh, là, franchement, c'est moche. Ah non non, vous spoyez pas, hein, vous verrez à la fin. Hein, regardez tout le processus, c'est franchement intéressant. Allez. Donc ça, c'était le premier enchaînement euh, harmonique que j'avais en tête, c'est-à-dire ré mineur. Bon là, on a juste l'intervalle de tierce mineure, on n'a pas tout l'accord. Et puis ré augmenté ici, puis on revient sur le ré mineur, ré augmenté. Alors pourquoi augmenter? Euh, en fait, c'est un accord constitué d'une tierce majeure et puis d'une quinte augmentée. Euh, voilà, c'est-à-dire une tierce majeure entre les deux premières notes, et puis une quinte augmentée entre la première note de l'accord et la dernière, la troisième. Et euh, cet accord augmenté sonne vraiment mystérieux, de base. C'est inhabituel puisque la quinte augmentée, c'est pas une note qui... qui est dans notre gamme habituelle, ni majeure ni mineure, donc c'est inhabituel, ça sonne mystérieux. Voilà, donc c'est parfait pour notre ambiance ça, c'est de l'explication, mon gars. Bon, on va faire entrer le violoncelle petit à petit, puisque l'idée, c'est que petit à petit, les, les héros, enfin, j'en sais rien, les, les gens, là, ils découvrent petit à petit le, le lieu. Et donc, ça, de, ça monte un peu en... Alors, pas tension, mais en, en enjeu, quoi. Donc, on va illustrer ça en musique en ajoutant petit à petit des instruments. Donc, évidemment, le violoncelle en fait partie. Bon, je vais peut-être effacer les, les trémolos à partir de cette mesure 5 ou pas, je sais pas, je verrai ça en production on verra, on établit juste en tout cas les notes le, la façon de faire jouer chaque note, tout ça, bon, ça sera, ça sera réglé en détail après ok vous remarquez qu'en fait cet accord, c'est un accord de Si mineur tout simplement, il est très proche de l'accord de Ré augmenté, mais il diffère d'une note seulement, c'est cette note là, c'est un Si alors qu'avant on avait un La dièse donc ces deux notes qui sont très proches, elles sont espacées juste d'un demi-ton, donc on a juste bougé celle-là en fait, et, euh, et on a un accord de si mineur, ce qui change la couleur de l'enchaînement, donc ça nous permet d'étirer un peu notre ambiance. Hein. La mélodie on va la faire jouer euh, par les violons, et puis je pense que je vais la faire doubler par la flûte, pour euh, adoucir le son des violons en fait, un petit rythme un peu déstructuré avec ces croches pointées, qui vont faire euh, trois quarts de temps chacune du coup, ce qui fait qu'elles sont pas sur les temps. Bon c'est pas mal, faut vraiment se rendre compte, hein, parce que les sons aident pas à la compréhension musicale, hein, je, vous, je vous le dis. Voilà, donc j'ai dit doublé par la flûte, tac. Belle progression harmonique, on réarrange l'accord. Bel accord majeur, euh, même principe, hein, euh, un accord euh, surprenant par rapport à ce qu'on qu aurait... Si on se tenait à notre tonalité Et donc voilà, on est pas mal Cet accord là, c'est Sol majeur Normalement, il serait mineur Puisque en fait le Sol, c'est la quatrième note de notre gamme C'est le quatrième degré Donc l'accord porté par ce quatrième degré là Il devrait être mineur dans notre, dans notre mode mineur Sauf qu'ici, il est majeur Et donc du coup, ça rend cet enchaînement beaucoup plus lumineux C'est parfait pour notre ambiance Que du majeur, c'est parfaitement merveilleux donc là, l'idée, c'est qu'on arrive sur notre euh, sur le truc un peu merveilleux qui se passe. Euh, on va répéter les accords qu'on a ici. Euh, deux, trois fois. Euh, donc voilà, on va les alterner. Et puis, on va faire rentrer les chœurs en jeu. Et c'est surtout ça qui va donner ce, ce grandiose. Euh, on y va. Alors, hop. Euh, donc, je refais les accords vite fait. Blah, blah, blah, blah. Les voix vont faire l'accord en arpège. Ça va être pas mal. Peut-être descendant ou montant, je sais pas. Heureusement que vous êtes là. Hein. Oui, les sopranos peuvent chanter à cette hauteur, il me semble. On va faire une fin un peu simple, on va retomber sur euh, notre accord, donc Ré, puisque notre tonalité, je rappelle, c'est Ré mineur, je sais pas si je l'avais dit. Euh, du coup, on va terminer le morceau, vu que maintenant, on a bien égayé le morceau comme il fallait, puisqu'on a découvert un truc vraiment euh, magique qui s'est produit, on va finir sur un accord majeur, donc Ré majeur et non pas Ré mineur. Et puis on va finir par une belle note bien grave. Que des ré. voilà. Ça fait ça. ça fait ça, que des ré, un bel unisson. Euh, je fais pas ça souvent, mais là faut reconnaître que c'est assez efficace. Alors pour faire un effet un peu, un peu genre vraiment fin de film et tout, alors que bon c'est pas censé être une fin de film du tout, mais histoire de conclure le morceau même s'il est tout court, euh, et ben un roulement de timbales bien vénère, donc il va falloir mettre des timbales, ce que je fais tout de suite. Petite timbale, c'est un trémolo de timbales en fait, ça fait un beau crescendo, évidemment on va mettre de la harpe à ce moment là. C'est un glissendo de harpe. Donc on va agrémenter maintenant, c'est l'étape finale, on va agrémenter de tout ce qu'on avait ici, le glock les... et les, les harpes en fait c'est tout, voilà. Pour la partie finale, je décroche. Voilà, on va faire jouer un enchaînement d'intervalles de... à la harpe qui correspond en fait à notre accord, euh... voilà histoire de compléter et de rendre un peu le truc plus rythmique. La partie chiante Si on écoute ce que fait juste la harpe. Donc c'est complètement la même harmonie que, euh, que chaque mesure. Ce qu'on peut faire, c'est faire jouer des noirs sur la note de basse à la main gauche de la harpe. Alors, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée, je suis compositeur, voilà, un truc un peu nul, mais histoire de rajouter un peu de, de patate, on va mettre 2-3 notes à, au timbal. Je vais utiliser des, des chimes aussi, des euh, instruments pour bon, la percussion, c'est un accessoire de percussion. C'est plein d'espèces de petites barres de fer, oh, vous avez sûrement déjà vu ça, qui, qui sont de plus en plus petites, et on passe un petit bâton de, bah, de métal aussi dessus, ça fait c'est plutôt sympa, et ça se voit partout dans ce genre de musique. Euh, donc là j'en ai pas ici, mais j'en ajouterai en, en post-prod, lol. Voilà, la dernière chose qu'on n'a pas mis c'est la contrebasse qui va rentrer en jeu évidemment pour gonfler un peu tout ça et puis ajouter de la basse puisque maintenant c'est le moment décisif donc évidemment on veut un truc bien puissant avec toute la puissance orchestrale. On va bien asseoir le sol dans le grave quand on sera sur les mesures en sol majeur et là on est bien. Euh, J'ai pas trop fait écouter l'ensemble, on va voir ce que ça donne maintenant entièrement. J'ai rajouté une autre note de timbale ici. Parce que voilà. Voilà donc le morceau est terminé. Euh, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. C'était d'ailleurs euh, pas mal technique celui-là. Voilà donc comme d'habitude je vous laisse avec le morceau final. Là il y a les sons dégueulasses. Donc là je vais, mettre en, euh, je vais le faire jouer par des sons virtuels de bien meilleure qualité comme d'habitude. Ça va mieux sonner évidemment. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Je compte là-dessus n'est-ce pas C'est important que je sache si ça vous plaît. Hein, C'est la base. Donc voilà gros bisous et à bientôt j'espère.